Cliquez Préférences réseau. Cliquez Avancé. Cliquez Serveur mandataire. Il pourrait y être écrit proxy, le, aussi le mot proxy. Cochez Configuration de serveur mandataire automatique. Dans la case URL, écrire http://proxy.umontreal.ca. Portez attention au sens des barres obliques.